Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc là il y a une fleur de vie euh, au milieu. Je mettrai en bas de la vidéo un, un lien vers une vidéo qui a été faite par Sam Bricol, qui explique également comment faire ça. Euh, il y aura plusieurs parties. Donc une première partie où je vais réaliser cette fleur de vie, une deuxième partie où on va un petit peu travailler les éléments euh, qui sont tout autour, et je pense une troisième partie où on mettra la mise en couleur avec euh, euh, quelques effets en plus. Quoi. Allez c'est parti, on va dans Fichier Nouveau. On va importer notre modèle, fichier, importer, mon modèle voilà, qui est sur mon bureau, ouvrir, je l'incorpore. Alors je déplace cette illustration au centre de mon document, donc pour cela j'ai la flèche noire sélectionnée, je clique dessus, je déplace ici, comme ceci. Pour zoomer, je clique sur la molette de la souris, je vais dans la fenêtre des calques, comme d'habitude je renomme ce calque modèle, j'appuie sur entrée pour valider, je le verrouille, je diminue l'opacité à peu près à 50%, je recrée un petit calque... En cliquant sur le petit plus et en mettant Ilus, euh, je suis allé un peu vite. Je vais adapter les dimensions de mon document ici à mon modèle. Donc pour cela, j'ai déverrouillé, j'ai sélectionné mon modèle. Je vais ici dans les préférences du document. Je clique ici sur redimensionner la page au contenu et je clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. Je ferme, je verrouille, je clique sur le calculus et je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Alors je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Alors on voit que j'ai un cercle blanc. Moi, ce n'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. On va le faire pour l'instant. On va supprimer donc notre fond. À ce moment-là, j'ai plus rien. On va rajouter un contour. Alors pour ajouter le contour, je peux appuyer sur SHIFT et sur la croix ici, euh, sur le, le petit, la petite couleur noire. Voilà, tac. Ou alors j'aurais pu cliquer là-dessus, aller dans CONTOUR et cliquer également sur le petit carré. Alors ce qui est important de faire ici, c'est de réaliser donc une petite feuille. Alors pour cela, on va dupliquer notre cercle ici, donc CTRL-D. On va déplacer son centre à cet endroit-là. Donc pour être sûr que le centre est bien déplacé à l'horizontale et sur le coin ici, on va activer le magnétisme à cet endroit-là et tous les autres petits, petites options ici. Maintenant, lorsque je clique sur la croix, alors si vous n'avez pas la croix, c'est que... Vous avez, sélectionné votre, vous avez sélectionné votre objet, mais vous n'avez que les flèches ici de transformation pour agrandir et diminuer. Si on clique une deuxième fois, on a les flèches ici de rotation et la petite croix. Donc je clique sur la croix, je la place à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai bien deux objets. Je vais faire une petite... J'ai dit une petite rotation donc à cet objet de 60 degrés. Alors plusieurs possibilités, on va utiliser ici la fenêtre transformée, on va ici dans rotation, on va taper 60 degrés et on fait appliquer. Et automatiquement, vous voyez, hop, notre cercle a fait une rotation par rapport à son centre. On duplique cet objet, CTRL D, et je refais donc une petite rotation. Et à ce moment-là, on a donc une petite, j'aurais même mieux fait, excusez-moi, je... je vais revenir un petit peu en arrière, en fait, j'aurais dû juste dupliquer, et non pas 60, mais 120, et faire appliquer. J'aurais été beaucoup plus vite. Voilà. Excusez-moi. Donc je sélectionne ces deux objets, et je vais dans Chemin, et je fais Intersection, pour avoir donc ma petite feuille. Je vais la placer correctement. Alors on voit qu'elle n'est pas placée non plus comme il faut. Je vais la lui faire faire une petite rotation, toujours en déplaçant son centre. On clique là-dessus, on appuie sur contrôle et voyons, on a... Une rotation qui se fait de 15 en 15, alors c'est une rotation par défaut dans Inkscape. Si c'est pas le cas chez vous, vous cliquez là-dessus. Vous allez dans euh, comportement, incrément, et ici, incrément de rotation, c'est 15. Donc par défaut, euh, si vous n'avez pas, bah vous mettez 15. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant euh, bah faire euh, tous les pétales. Donc je duplique, CTRL D. Petite rotation de 30 degrés, je duplique, rotation de 30, je peux me sélectionner les trois, je duplique, rotation, et voilà. On va maintenant faire les éléments extérieurs, alors rien de plus simple, hein, on clique là-dessus, on duplique, on peut déplacer, et grâce au magnétisme il sera correctement placé. On peut même appuyer sur espace pour dupliquer. Je sélectionne par exemple cet objet, je reste appuyé, vous voyez mon clic gauche est appuyé, J'appuie sur espace, je peux placer cet élément là, et ici. Pareil, je sélectionne, je reste appuyé, j'appuie sur espace, tac, et tac. On va pouvoir maintenant faire l'ensemble en dupliquant cet objet. Donc je duplique, je déplace. Vous voyez, j'ai dupliqué l'objet. Alors il y a un endroit où il y aura des doublons, mais c'est pas grave, on les enlèvera après. Tac, tac. Voilà, on fait tout le tour tranquillement. On n'oublie pas d'enregistrer, fichier, enregistrer sous, je vais l'appeler euh... fleur de vie par exemple, 01, enregistrer, voilà. Euh, on va enlever les, les doublons, on va dans affichage, mode d'affichage contour, on zoom et on s'aperçoit qu'il y a des endroits, alors c'est assez subtil mais en faisant attention on voit qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus épais, et on va pouvoir donc cliquer sur l'objet en double et le supprimer en appuyant sur supprimer du clavier ou d'elle Hop, hop, tu, tu, tu, tu, tac, tac, également ici, ici, je pense que j'ai fait le tour, ouais c'est bon, je reviens en mode d'affichage normal, donc affichage, mode d'affichage normal, on voit ici qu'en appuyant sur CTRL 5, on peut faire, euh, on peut afficher les différents modes d'affichage, vous voyez, voilà. on va réaliser maintenant ces petites choses là, en cliquant là dessus, on sélectionne ces trois objets, on les duplique, CTRL D, et on les déplace, et grâce au magnétisme, ils vont se placer correctement. Alors pour sélectionner plusieurs objets, je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, le deuxième, le troisième, CTRL-D. Je fais pareil ici, j'appuie sur Shift, CTRL-D. Je pourrais bien sûr appuyer sur espace. Voilà. Plusieurs possibilités. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Voilà, Ctrl D. Oups. Voilà. J'enregistre. Voilà, on va s'arrêter là pour la, euh, pour cette première partie. On va voir comment, dans la deuxième partie, comment réaliser donc ces petits objets. Voilà. À tout de suite pour la suite.